Aujourd'hui on va parler de l'ascension de Thorfinn qui a commencé pendant ce sixième épisode de la saison 2. Et quand je parle d'ascension, je parle surtout du fait qu'il commence à s'améliorer, il devient un meilleur humain, une meilleure personne. Et tout ça ça a commencé quand au début on voyait Enar et Thorfinn qui étaient en train de forcer pour essayer de sortir un arbre, tu vois, ils voulaient le déterrer. Parce que là en fait avec la forêt ils avaient rasé pas mal d'arbres. Et ce qu'ils voulaient faire c'est commencer déjà à faire de l'agriculture. Comme ça vu que de toute façon l'objectif c'est de récupérer leur liberté. Ils se sont dit qu'ils pourraient déjà commencer à faire de, de l'argent comme ça. Sauf que c'était trop dur de déterrer là, parce que tu sais il y a les racines qui sont en dessous. Et du coup Thorfinn disait qu'il faut carrément en creuser, couper les racines. Et on voit qu'ils ont réussi à le faire avec un arbre complètement essoufflé ils se sont dit que là c'est trop compliqué donc qu'est-ce qu'il leur faut Il leur faut ils leur font un cheval et justement c'est le nom de cet épisode ils nous font un cheval et Einar il s'est dit que c'est bête parce qu'avant ils avaient un cheval pour transporter du bois et pourtant là pour déterrer des arbres ils en ont pas et Thorfinn il lui a fait comprendre que non en fait c'était pas un cheval qu'on leur avait prêté mais ils sont en train de faire le travail des serviteurs et si du coup on voit qu'il a toujours ce côté innocent Einar parce que Thorfinn il est esclave depuis quand même assez longtemps et Einar il vient encore d'arriver tu vois et donc lui il y a pas mal de choses qu'il comprend pas sauf que c'est la même chose dans les deux sens parce qu'il y a aussi du coup Thorfinn qui est nouveau dans le domaine de l'agriculture alors que Einar, lui dans sa famille dans son village ils sont Paysans depuis longtemps, tu vois. Enfin, ils ont toujours été paysans. Donc, tu vois, lui, il en connaît beaucoup plus, il sait beaucoup plus de choses, et il peut apprendre tout ça à Thorfinn. Et justement, ça aussi, ça contribue à son ascension, où il devient quelqu'un de meilleur, parce que aussi, il est en train d'apprendre des choses qui sont utiles pour lui en tant qu'humain. Et en même temps, je me suis dit quoi Je me suis dit, que là, en fait, il est en train d'apprendre tout ça par rapport à l'agriculture. Même en plus, tout à l'heure, on a vu avec les charrues et tout. Mais de toute façon, ça, je vais y venir. Mais juste, je me suis dit, peut-être que tout ça qu'il apprend, il pourra plus tard l'apprendre à sa famille en Islande, parce que c'est sûr qu'il va revenir en Islande pour retrouver sa famille et tout. En vrai, moi, j'ai pas lu les scans, mais je suis sûr la saison 1, il y avait au dernier épisode, il y avait Leif qui lui disait "C'est quand que tu reviens voir ta famille faut qu'on retourne en Islande pour voir ta famille et tout." Donc c'est sûr que ça doit arriver un jour et moi franchement, je précise de voir ça. Mais donc pour revenir au cheval dont ils avaient besoin, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir des serviteurs de Ketil pour leur demander, sauf que c'est le même mec qui leur avait mangé leur repas à l'épisode 2 qui est venu les voir et qui leur a dit que non, clairement il les bah, il a refusé. En même temps, c'est pas surprenant parce que c'est lui, et on sait que c'est un mec malhonnête et tout, donc euh, bah déjà ça c'est mort. Et après une et en ils sont repartis et on voyait Narrator commence à s'énerver, tu vois. Et du coup, il s'est dit carrément qu qu'est-ce qu'il va faire Il va aller voir en non, c'est pas la peine. De toute façon, ils sont pas obligés de faire les deux choses en même temps. Ils sont pas obligés de cultiver et enlever des arbres en même temps. Ils peuvent déjà enlever tous les arbres, puis ils commencent à cultiver, labourer la terre et tout. Et là, il était pas d'accord, il a dit que non, faut pas commencer à se décourager dès le début. Ils vont forcer, ils vont trouver un cheval. Comme ça, ils pourront déjà commencer à faire de l'argent pendant qu'ils sont encore en train de raser la forêt, tu vois. Ça c'est la meilleure chose à faire, tu vois, pendant qu'ils sont en train de travailler, il y a aussi les trucs qui sont en train de se planter. Du coup, ils rentabilisent leur temps et ce sera plus rentable et plus rapide de le faire comme ça. Et pendant qu'ils parlaient, il y a un vieux à côté qui les a entendus. Et quand j'ai entendu la voix du vieux, j'ai direct reconnu c'est le grand-père du serpent parce qu'en plus on le voyait a l'épisode 3, quand le serpent il venait se réveiller, il disait à son grand-père de lui passer à manger ou est-ce qu'il y a quelque chose à manger ou pas. Son grand-père il lui disait qu'il serait vécu aux heures de repas. Il se permet de réclamer de la nourriture carrément. tu sais En plus, il est en train de l'engueuler parce qu'il vient jamais de travailler au champ et tout. Et du coup là j'ai reconnu c'est la même fois. Et le grand-père il leur a dit de venir. Et quand ils sont venus, il leur a demandé s'ils ont besoin d'un cheval. Donc Enar il était tout content, tu vois, il commençait à s'enjaillir et tout. Sauf que c'est pas aussi facile que ça, parce que le grand-père aussi, lui, faut il faut qu'il soit rentable. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il les a fait travailler. Et en même temps, vu qu'il est vieux, il est en mauvais état et tout, mais quand même, c'est lui qui travaille qui fait ça tout seul. Il s'est dit qu'il les faire bosser, donc il les a fait ramasser des pierres dans un champ, puis après, il les a fait couper du bois. Puis après, il les a fait puiser de l'eau dans un puits. Donc, tu vois, il leur avait fait faire différentes tâches que lui. Il peut pas forcément faire. Ou alors, qu'ils sont compliqués pour lui parce qu'avec l'âge et tout, tu vois. Forcément, c'est compliqué. Et après avoir fait toutes ces tâches, on les a vu qu'ils sont repartis vers la forêt avec un cheval. Et du coup, ils étaient tout contents. Et du coup, c'est bien parce que maintenant, ils vont pouvoir aller beaucoup plus vite. Parce que déjà, en plus, on a vu déjà pour déterrer un arbre, ça leur a demandé beaucoup d'efforts. Ils ont dû creuser, déterrer tout ça. Bref, c'est trop compliqué. Il leur fallait un cheval. Et vu qu'ils allaient déjà commencé à cultiver, Taufine, il a demandé à Heinard, qu'est-ce qu'on cultive en automne Qu'est-ce qu'on fait, tu vois Et vu que c'est un paysan depuis toujours, quand même, il était surpris parce que pour lui, une question classique, il lui a dit bah du blé, c'est logique. Et carrément, tu sais, il était surpris que n'y connaisse rien de tout ça. Parce que torfin il lui a dit que dans son pays il n'y a aucun champ, il n'y a pas d'agriculture et tout. Et Enar, il était choqué. Carrément, et en plus, il lui a dit si sa soeur et sa mère ils avaient entendu ça, elle serait mort de rire ou tu vois. Parce que lui il a toujours été paysan dans un village de paysans et tout, lui c'est toute sa vie, et donc l'agriculture il connaît bien, donc forcément. Et du coup, c'est ça aussi le début de l'ascension de torfin Le fait que là il apprenne des choses avec Enar parce que Enar c'est l'expert. Il lui apprend par exemple qu'on cultive du blé en automne, mais par contre, pendant leur conversation, ils ont été interrompus. Et on a vu le mec de tout à l'heure qui leur avait refusé le cheval. Maintenant il est venu le voir, il lui a dit tu l'as trouvé comment le cheval enfin qui t'a autorisé à prendre ce cheval tu vois Il commence à l'embrouiller et tout Einar et il lui a dit c'est Sverker enfin c'est un prénom japonais tu vois il dit Sverkeru mais comment tu veux dire ça en français Sverker ou Sverkel enfin je sais pas mais bref il lui a dit c'est Monsieur Sverker et le serviteur il lui a dit mais y'a a pas de Monsieur Sverker ici qu'est-ce que tu racontes et là ils ont commencé à s'embrouiller On voyez Einar qui s'énerve et Torfin lui il était tout calme tu vois t enfin il disait rien parce que de toute façon à son habitude lui c'est un mec pacifique mais bref du coup le serviteur il a insisté il lui a dit non avoue que tu l'as volé et Énar, il a dit non parce que clairement il l'a pas volé il lui a dit c'est Monsieur Sverker qui lui a passé et après il a expliqué que c'est un vieux petit et chauve Et là ils ont capté qu'en fait c'est le père de Ketil Et c'est le mec le plus important du domaine Et là du coup tout a tout est connecté dans ma tête parce que ce mec c'est le grand-père du serpent du coup ça veut dire que le serpent c'est le fils de Kitil et ça veut dire que là Thorfinn commence déjà à être pote avec le fils de Kitil sachant que eux c'est les gens les plus importants et en même temps du coup ils ont pu se faire prêter un cheval avec Thorfinn donc tu vois tu vois que là ils vont commencer à monter dans la hiérarchie de ce domaine parce que là ils commencent déjà à connaître tout le monde tu vois et après tout ça le soir on a vu Thorfinn et Einar qui étaient à la forêt avec un deuxième cheval et une charrue carrément et ils commençaient déjà à labourer la terre pour bah, commencer à cultiver parce qu'ils avaient fini de déterrer les arbres sur la zone et on voit Thorfinn qui était fasciné par la charrue toute la mécanique derrière et tout et s'est dit que c'est forcément un mec qui avait de la difficulté pour labourer la terre qui a dû inventer ça. Et on a vu Einar qui l'a regardé en souriant parce qu'il le voyait découvrir le monde de l'agriculture. Et ça lui faisait plaisir parce que lui c'est son domaine d'expertise. Et en même temps, tu vois, il le faisait découvrir tout ça et tout. Et franchement, ça j'ai trop kiffé. Parce que du coup, c'est encore une fois ce que je dis depuis le début. Le titre, la miniature, tout ça. L'ascension de Thorfinn qui commence à apprendre dans le domaine de l'agriculture et tout. Et je pense que plus tard, comme je disais tout à l'heure, Thorfinn il va devenir expert dans le domaine de l'agriculture. Il va pouvoir apprendre tout ça aux gens en Islande. Et tu vois, il... ça sera bien. Et pendant ce temps, il commençait à, à pleuvoir. Donc Einar et Thorfinn, ils ont vite terminé leur travail. Après, ils sont partis se couvrir chez le vieux là, du coup, Su le Et du coup, on a vu qu'à l'intérieur est en train de parler avec son fils Ketil et tous les deux ils sont en train de parler et Ketil lui disait que là franchement il abuse parce qu'avec son grand âge il devrait pas travailler à ce point et il devrait se reposer parce que ça le fatigue tout ça et le vieux lui disait que non l'agriculture c'est toute sa vie et il voudrait même mourir pendant qu'il fait de l'agriculture sur les champs et tout et après tu sais ils ont commencé à s'embrouiller donc Ketil il est parti et en sortant il a vu Enar et Torfin qui attendait devant donc il les a fait rentrer et on a vu Enar en rentrant il a vu le serpent qui est en train de dormir ça l'a surpris d'un coup il a commencé à paniquer il a dit à Torfine regarde il y, y a le serpent et tout et le serpent pendant qu'il dormait il a senti une odeur en fait c'est l'odeur de la nourriture du coup il s'est réveillé pour venir manger et son grand grand-père il lui a dit que c'est la honte qu'il se aux heures des repas et il travaille même pas donc il mérite même pas de manger et tout lui il lui a dit que non c'est un mercenaire il l'a parce qu'il y a des voleurs et tout il protège le, le domaine et son grand-père il lui a dit que non tout ça c'est que du blabla il serait encore plus rentable s'ils avaient aucun mercenaire à nourrir mais qu'il y aurait des voleurs qui viennent voler que là actuellement et Ennar il lui a demandé s'il y a des voleurs qui viennent régulièrement et tout donc le serpent il lui a dit bien sûr qu'il y en a et du coup c'est pour ça que eux ils font des patrouilles tout ça et là par contre le grand-père il a dit un truc vraiment très intéressant et je trouvais que la réflexion elle était intéressante par rapport à ce qu'il disait et tout parce qu'il a dit que Ketil il donne beaucoup de nourriture et de ressources au roi Harald deux fois par an pour avoir sa protection et tout alors que ça c'est pas normal parce que acheter la paix avec de l'or c'est de la folie et en vrai il a tellement raison le fait qu'ils doivent travailler et payer quelqu'un pour avoir la paix c'est une dinguerie quand même franchement et ça dénonce un peu le fait que l'avancée humaine et le développement et tout ça dérive sur des choses complètement inutiles par exemple il disait en cours un paysan il aura besoin d'avoir plus de terre qui peut en protéger et en vrai c'est vrai hein, franchement d'un côté il a raison parce que si tout le monde avait ses terres ses champs et tout et tout le monde était autodidacte autosuffisant il y aurait pas tous ces problèmes et en disant ça il met aussi en avant le fait que l'homme il en veut toujours plus c'est à dire qu'il pourrait avoir de quoi se nourrir lui et puis c'est bon sauf que non il va à chercher à avoir des esclaves, des grands champs, dépêcher la forêt, raser toute la forêt pour en faire des champs et tout. Donc on voit que l'homme, il en veut toujours plus. Là, il fait référence à son fils. Alors que lui, il est complètement... Enfin, si, c'est la personne la plus importante de ce domaine. Et pourtant, il le gère même pas, il s'en fout. Tout ce qu'il fait, lui c'est qu'il gère, il gère son champ, il gère sa maison, tout ça. Mais il s'en fout du reste. Et franchement, je trouve que d'un côté, il a vraiment raison. Parce que lui, il s'est affranchi d'énormément de problèmes de notre société. On a vu que pendant qu'il parle, il y avait Thorfinn qui réfléchissait à ce qu'il dit. Ça c'est vrai qu'il a écouté, tu était attentif et tout. Mais le truc, c'est que lui, c'est la personne qui, est, qui a le moins besoin d'écouter ça, tu vois. Parce que lui, il est vraiment loin de ça il est loin d'être quelqu'un qui en veut toujours plus qui cherche toujours à avoir euh... tu vois lui Thorfinn, c'est un mec qui est à l'opposé de ça et pourtant le, le serpent lui c'est son cas tu vois parce que surtout ce message, il était destiné au serpent et à Ketil sauf que le serpent lui envoyait il regardait par la fenêtre il disait ah carrément en plus le ciel il est dégagé et tout donc tu vois ils sont foutés et on a vu carrément le serpent il s'est fait béger, il est parti en patrouille et tout on a vu à côté Torfin à la fin de cette journée il a dit qu'il a l'impression d'avoir beaucoup appris pendant cette journée et du coup il était content et franchement c'est ça aussi en fait depuis tout à l'heure je fais que de me répéter mais je suis content de voir le début de la de Torfin qui est en train de s'améliorer devenir quelqu'un de meilleur apprendre des choses et après tout ça quand la terre elle était labourée qu'ils ont pu commencer à planter des graines et tout vous voyez uh, Thorfinn qui, qui plante des graines du coup tu sais il les, les, il les jette et Enar il lui disait qu'il faut les lancer plus uniformément et torfin il lui a dit qu'il y a pas assez de graines donc il peut pas se permettre de faire ça et Enar il lui a dit si ici si, tu peux aller franco tu peux balancer les graines et tu peux faire confiance à ton ami et quand il a dit ça on a vu torfin qui était surpris d'entendre le mot ami et on a vu Hnár qui lui a dit bah on est amis je me trompe et torfin il lui a dit non tu te trompes pas on est amis et en plus carrément on a vu que tu sais il ils avaient de la barbe et tout ils ont grandi on a vu l'évolution les, les de leur relation et je suis content parce que je me rappelle l'épisode 1, quand je disais je suis pressé de voir la relation entre les deux. Maintenant, on voit qu'ils sont amis. Et en réalité, quand on y réfléchit, c'est le tout premier ami de Thorfinn, Par exemple, tu prends l'exemple de je sais pas Kanu, Torquel et tout. c'était plus des collègues de guerre, tu vois. Ils faisaient la guerre ensemble et tout, mais ils étaient pas vraiment amis. Alors qu'avec Enar, il a pu avoir son tout premier ami. Et franchement, je suis vraiment content de, de le voir comme ça, parce que du coup, maintenant, il va retrouver le bonheur. Maintenant qu'il a un ami, ça aussi, parce que c'est une des conditions qui fait le bonheur de quelqu'un. Les liens sociaux qu'il a, son entourage et tout. Si en plus Enar c'est quelqu'un qui le tire vers le haut, qui l'aide à s'améliorer et tout, c'est que c'est une bonne personne pour lui. Et franchement, je suis content de voir Torfine qui maintenant a un ami. Et du coup, j'espère le chemin vers le bonheur Inch'Allah et du coup je vous propose ma review de l'épisode 7 de la saison 2 de Vinland Saga juste ici moi je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite